Dans cette capsule, je vous montre 5 trucs tout simples pour bien profiter d'Excel et éviter certains problèmes fréquents. Truc numéro 1, ne mêlez pas les chiffres et les lettres. Pour ce truc, il est important de ne pas mêler les chiffres et les lettres, sinon vous ne pourrez pas faire d'opérations comme des additions et vous risquez d'obtenir des erreurs. Dans une case, mettez soit un chiffre ou une date ou du texte, mais ne les mélangez pas. Par exemple, pour entrer 50 caisses, ne mettez pas les unités dans la même case que la valeur. Utilisez des cases séparées pour 50 et pour caisses. Truc numéro 2, utilisez la virgule ou le point pour les décimales. Si vous utilisez une version d'Excel paramétrée en français et système métrique, vous devez utiliser la virgule pour séparer les entiers des décimales. Le pavé numérique à droite du clavier le fait automatiquement, mais pas si vous l'entrez autrement. Si vous utilisez une version paramétrée en anglais et système impérial, vous devez utiliser le point pour séparer les entiers des décimales. Si vous entrez des données avec le mauvais séparateur, vous aurez des erreurs. Il est possible de changer cette option dans Excel. Il faut aller dans Fichier, Options, Options avancées, Paramètres système. décocher la case Changer le point pour une virgule ou vice versa, puis cliquez sur OK. Truc numéro 3. Entrez les données en une seule fois et rendez-les visibles. Ce truc vous aidera à profiter pleinement de la puissance d'Excel et à vous faciliter la vie. Il est important d'entrer les données une seule fois dans votre fichier. Les données doivent être bien séparées dans des cases et visibles. N'entrez pas de données dans des formules. Mettez plutôt vos données dans des cases et faites référence à ces cases dans vos formules. Vous pourrez ainsi facilement apporter des changements et voir leur impact. Par exemple, ici nous avons des caisses de produits 50, 60 et 100 caisses. Le coût par caisse varie. Le coût total en dollars américains est une formule. Pour évaluer le coût total en dollars canadiens, on doit les multiplier par un taux de change. Plutôt que de mettre le taux de change directement dans la formule, on le met dans une case à part et on fait référence à cette case dans la formule. Ici, on multiplie la case E3 avec la case du taux de change qui est en G1 et on obtient le résultat en dollars canadiens. Si le taux de change varie, on le change une fois dans la case et le changement se reflète partout. Truc numéro 4, Figez les références pour faciliter le copier-coller de formules. Excel est un tableur qui fonctionne par défaut de manière relative et non pas absolue. Ce qui veut dire que lorsque vous vous mettez dans la case C1, la formule qui additionne la case A1 et la case B1, Excel considère par défaut que vous voulez additionner la deuxième case à gauche de votre case actuelle avec la première case à gauche. Si vous copiez cette formule dans C2, il additionnera A2 avec B2. Si je copie cette formule dans D2, il additionnera B2 avec C2. Dans certains cas, vous voulez qu'une formule ait plutôt toujours chercher une case en particulier. Dans ce cas, nous pouvons figer la référence à la colonne ou la ligne ou les deux en utilisant le symbole dollar. Par exemple, avec $A, $2, la formule ira toujours chercher la valeur dans la case A2. Si je fige ici l'utilisation du taux de change de la case G1, je vais ajouter le signe de pour avoir $G, $1 dans ma formule de la case F3. Lorsque je copie cette formule dans les cases qui suivent en F4, 5, 6, la formule multiplie toujours le chiffre de la case tout de suite à gauche, avec la valeur du taux de change de la case G1. Cinquième et dernier truc, utilisez votre gros bon sens. Excel est un outil de travail, pas un magicien ni un devin. Il est possible qu'il y ait des erreurs dans votre fichier, que les résultats obtenus ne soient pas bons et que vous deviez faire des corrections. Erreurs de données, erreurs de formule, mauvais format, les causes possibles sont multiples. Ne laissez donc pas votre esprit critique à la porte lorsque vous l'utilisez. Posez-vous des questions. Le résultat obtenu est-il proche de ce à quoi je m'attendais? Devons-nous vraiment commander 2 millions de stylos cette semaine? Allons-nous vraiment épargner 50 000 chaque année en changeant notre fournisseur de café pour la salle de repos dans notre PME? Assurez-vous que vous n'êtes pas dans une situation de « garbage in, garbage out ». Utilisez votre gros bon sens.